Vous découvrez ces deux visages sur votre écran, Emmanuel Macron, crédité de 23,7%. Ce sont les estimations du premier tour, suivies par Marine Le Pen, la candidate du Front National, qui obtiendrait toujours, selon nos premières estimations, Ipsos.